L'Internet, les technologies de l'information et des communications sont de véritables leviers de croissance pour les entreprises québécoises. L'innovation, la productivité et la rentabilité viendront à coup sûr de l'intensité de votre utilisation de ces technologies. Je suis Annie Lavoie, membre du conseil régional du réseau Action TI laval laurentides de la Naudière, et vous êtes sûrement de ceux qui souhaitent cibler encore plus efficacement les solutions d'affaires qui s'offrent à vous. Donc l'événement Speed Dating 2.0 est pour vous. Cet événement est l'occasion exceptionnelle de découvrir les nouvelles tendances technologiques, de rencontrer plusieurs fournisseurs en même temps dans une atmosphère sans contraintes et acharnement. Le Speed Dating 2.0 est une formule unique, simple et interactive. Par groupe de 3 à 5 personnes, vous vous déplacerez vers un kiosque occupé par un fournisseur. Celui-ci disposera de 5 minutes pour formuler son offre de service, sans acharnement de sa part et sans obligation pour vous. Au bout des 5 minutes, tous les participants par groupe se déplaceront vers un autre kiosque et le processus reprendra de plus près. L'an dernier, tous les fournisseurs et participants ont exprimé une grande satisfaction et un réel enthousiasme face à l'événement. Ne ratez pas ce rendez-vous et soyez des nôtres le 15 avril prochain. Au plaisir de vous y rencontrer!